Nous allons commencer. Pour cette dernière séance, euh, on ne va pas aborder tout ça. Il y a différentes approches pour intégrer les données, agager les données et du tracker. Pourquoi c'est important? Euh, on va avoir notre introduction par rapport à cet outil KAMEL. Espérons qu'on aura aussi le temps pour les questions. L'expérience par rapport à la tuberculose, c est, c est, ce sera une autre session demain. Alors, pourquoi c'est vraiment utile D'abord, Lorsque nous analysons l'analyse des données, au niveau des données des 2 il est très utile de comparer les données qui viennent des modules agrégés et des modules des trackers. Par exemple, si vous avez des registres de vaccination dans le tracker et que vous avez des données agrégées, vous aimeriez comparer les données sur la vaccination et les données de stockage. Donc, c'est important, vous devez impliquer différents programmes euh, composantes sanitaires et différents programmes. Avec le tracker, ça prend du temps pour avoir euh, la couverture géographique. Et souvent, vous avez du tra tracker dans différents établissements sanitaires et vous avez euh, les modules agrégés dans d'autres et vous devez n'est-ce pas analyser les deux les données des deux sources pour avoir euh, une meilleure compréhension des fois on a un tracker et agrégé sur euh, deux différents modules le HDS2 et si vous, de, vous voulez les analyser ensemble ça va vous prendre du temps Alors, ce que nous avons constaté avec euh, surtout la pandémie de COVID, il y a eu des implémentations euh, du tracker à grande échelle. Il y a eu beaucoup de problèmes avec et, et les analyses du tracker et, au moment où vous atteignez des millions de personnes. Voilà les trois approches qu'on a proposées pour lier les données du tracker et les données agrégées. D'abord, si vous avez vos données, vous pouvez, n'est-ce pas, montrer le tracker et les données agrégées ensemble dans des graphiques et dans des tables de bord. Vous pouvez utiliser les indicateurs agrégés pour combiner les données, les données agrégées. Et en dernier lieu, vous pouvez exporter vos données agrégées. Et je vais brièvement parler, le reste de la session va se focaliser sur, sur n'est-ce pas, le troisième point. Je vais parler des deux premiers points. D'abord, quelques exemples. où nous avons les données de COVAC combinent les indicateurs de programme avec les doses de vaccins qui ont été administrées, ainsi que le reporting agrégé. Nous avons une partie dans le tableau de bord où nous avons euh, des données basées sur le cas avec les chiffres agrégés sur les causes de décès. Nous avons aussi la possibilité dans les indicateurs agrégés de combiner les données agrégées, les, les modules de données agrégées et du tracker. C'est ce que nous voulons pour faire la couverture. Nous avons besoin de, de des données du tracker avec les données du service. Mais c'est aussi possible de, de l'utiliser si vous avez des lieux géographiques différents, vous pouvez combiner les différents chiffres que vous voulez analyser dans les indicateurs agrégés pour avoir une meilleure couverture géographique avec les mêmes indicateurs. Si vous êtes en train de transiter vers le tracker, vous pourrez avoir des données historiques de 5, des données agrégées et vous pouvez commencer à utiliser le tracker, vous pouvez combiner les et les indicateurs agrégés pour cette transition. Nous allons nous focaliser dans cette séance, nous allons voir comment nous allons prendre les données basées sur les cas, les données du tracker, et, et n'est-ce pas les avoir dans les données agrégées. Comme je l'ai déjà indiqué, nous sommes focalisés beaucoup plus sur la performance à cause des implémentations du tracker. Nous avons eu du mal avec les analyses du tracker. Si vous pensez au système d'information euh, sanitaire sous une perspective générale, pour faire le reporting de routine, vous allez implémenter le tracker dans un domaine spécifique et vous cherchez à tout mettre ensemble. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est comment cela est vraiment implémenté au niveau des pays. Si vous utilisez seulement le tracker, vous avez vos instances du tracker et c'est là où ça va se passer. Et dans certains endroits, vous allez combiner vos données tracker et vos données agrégées. Par exemple, vous aurez une instance parallèle, vous allez... mais la norme et ce qui est recommandé, c'est d'avoir des instances séparées pour le tracker et pour les données agrégées. Vous faites votre reporting de routine dans un endroit donné. Pour, pour ce qui est de ces différentes approches dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est seulement la troisième, extraire les données du tracker et les enregistrer, les sauvegarder comme des données agrégées. Et, et donc, c'est ce que vous pouvez faire au niveau de la troisième, du troisième cas d'espèce. Pourquoi le faire? J'ai déjà introduit cela. D'abord, les avantages. Ça va l'intégration des données de trackers avec les systèmes de reporting agrégés, ça va soutenir, n'est-ce pas, l'analyse intégrée à travers les différents programmes de santé, ça va soutenir aussi l'implémentation hybride et progressive, ça va également soutenir les instances agrégées, trackers, séparées. Il y a aussi l'utilisation des données, si vous êtes en train d'installer des indicateurs de programme pour, n'est-ce pas, analyser les données sur les enfants dans vos programmes et de vaccination dans les programmes liés au paludisme, vous pouvez mettre en place des indicateurs de programme, comme ce que vous voyez ici. Mais il n'y a pas de catégories comme c'est le cas avec les données agrégées. Lorsque vous avez les données agrégées, les données du tracker que vous voulez mettre dans un même tableau, ça ne marche pas parce que parce que les données agrégées, les données du tracker sont différentes. Si vous les mettez dans, si vous mettez tout dans un module agrégé, vous pouvez avoir les cas de palidisme de moins de 5 ans dans une catégorie avec les données collectées comme des données agrégées dans un le seul euh, tableau, et puis il y a, n'est-ce pas, la performance, et je vais en parler euh, un peu plus tard. Il y a quelques défis, ça pourrait être compliqué, il n'y a, a pas de, de, de fonctionnalités euh, euh, incorporées euh, dans des HIC2. Le, la dernière diapositive, n'est-ce pas, va concerner n'est-ce pas euh, ce point, pour voir comment on peut intégrer cette fonctionnalité. Vous avez besoin d'un outil pour euh, transférer les données. Vous devez aussi cartographier votre, vos données euh, du tracker pour qu'elles soient agrégées, pour connaître les indicateurs de programme, donc pour faire correspondre les différentes catégories. Est-ce que nous aurons les différentes fonctionnalités? Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Tant que vous avez des instances, au moment où vous avez les instances des HST, vous devez garder les unités d'organisation, ce qui euh, pourrait être un problème ou un grand problème, dépendamment de l'implémentation ou de, du nombre d'unités organisationnelles que vous avez. Et voilà euh, le flux des données, les données du tracker qui sont collectées, jusqu'à ce que vous soyez capable de les avoir au niveau des, au niveau de la visualisation des données, comme des données agrégées. Vous voyez, il y a des données qui arrivent, et qui sont enregistrées, différentes différentes sources. Et puis, il y a le processus d'analyse du, du tracker et, et puis, euh, ce n'est pas, pas encore on n'est pas au niveau de l'application Lorsque nous, définons, nous définissons les indicateurs du programme, par exemple, compter le nombre d'enfants qui reçoivent les doses, Et la demande par rapport aux, aux analyses des données du tracker, c'est un, un peu long, même si euh, nous sommes déjà en train d'analyser les données du tracker, on n'a pas encore son nombre. Alors, par rapport à la performance, voilà l'étape qui est problématique avec cette avec ces implémentations du tracker qui sont vraiment immenses. Lorsque l'indicateur du programme est défini, nous pouvons extraire les indicateurs, les valeurs des indicateurs du programme, comme des, des valeurs des ensembles de données qui sont utilisées par des HST pour les données agrégées, et nous pouvons les importer comme des éléments de données agrégées. Et puis nous pouvons analyser, nous pouvons utiliser cela pour produire des cartes, des visualisations et des tableaux de bord. Donc voilà le processus pour aller des données du tracker vers les données agrégées. Il s'agit de l'exportation et de l'importation. Bien sûr, si vous changez quelque chose au niveau du tracker ou au niveau de la configuration des données agrégées, vous devez vous assurer que ça reste synchronisé. Dépendamment de la manière dont les modules sont implémentés, et il va y avoir différents euh, différents processus. Si vous avez euh, des instances trackers et agrégé séparées, il y a plusieurs options. Vous pouvez exporter et importer dans euh, la même instance. Vous avez votre instance, et vous faites l'extraction et puis vous importez les données dans votre base de données agrégée. Ce que nous voyons comme la meilleure approche dans plusieurs situations, d'abord vous faites l'agrégation dans votre instance agrégée pour avoir, n'est-ce pas, les données agrégées dans l'instance agrégée, et puis vous faites le transfert un peu plus tard. Maintenant, les raisons qui expliquent cela. Maintenant, les avantages d'avoir les données du tracker dans la base de données agrégées. Vous avez, n'est-ce pas, des valeurs agrégées qui sont disponibles pour les utilisateurs du tracker pour l'analyse et la validation. Il y a aussi... Euh, tracker vers euh, l'étape agrégée, c'est plus facile pour, pour contrôler et, et faire aussi la gestion. Maintenant, il y a également un certain nombre d'inconvénients. D'abord, alors je vais vous parler un tout petit peu de euh, quelque chose de, de moins technique euh, lié à l'implémentation. Vous avez, n'est-ce pas, euh, participé à certaines académies euh, sur le tracker. Par euh, rapport à l'intégration des données du tracker avec un système euh, agrégé comme HMIS, il y a un certain nombre de défis. D'abord, souvent, lorsque vous vous avez des formulaires de, de, de, de reporting mensuel, vous avez un programme du tracker qui couvre euh, certaines régions. C'est pas facile. Vous pouvez avoir des données sur la vaccination au niveau du tracker, mais vous aurez aussi des informations sur euh, la communauté. Et même si vous avez le tracker et que vous pouvez remplacer votre reporting de routine, ça ne suffit pas. Une autre chose dont j'ai déjà parlé, peut-être vous n'aurez pas la même couverture géographique du tracker et d'HMIS. Il y a également les différentes décisions qui ont été prises par rapport au transfert de données et d'agréger vers le tracker. Comment on le fait? Est-ce qu'on devrait le faire hebdomadairement, mensuellement? Est-ce qu'on devrait mettre à jour les données après trois mois euh, par rapport à l'harmonisation des données du tracker, des données agrégées? Beaucoup de pays vont, n'est-ce pas? essayer de mettre à jour les données. Et le même type de question par rapport à la qualité des données, est-ce que vous devez analyser la qualité des données, il y a cette routine de générer le reporting agrégé à partir du tracker, comment vous harmonisez cela, peut-être que vous allez mettre à jour vos données du tracker. Comment vous allez aller en arrière? Il y a également cette question d'exhaustivité et, n'est-ce pas, de la ponctualité dans le reporting. Comment vous allez savoir si vos données du traquet sont vraiment exhaustives. Donc, plusieurs questions qu'on se pose. Il y a également la question d'accès aux données et de l'appropriation. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est agrégé? Et ça, ça fait partie, partie de, de la routine. Est-ce que ce sont les personnes qui sont responsable des données agrégées ou des données du tracker, comment les personnes vont avoir accès aux rations des données, donc plus plusieurs questions que l'on se pose. Il est aussi important de garder à l'esprit que si vous êtes en train de faire la transition pour avoir, avoir des, un reporting basé sur les, les cas, vous aurez une période de transition, vous allez faire les deux types de reporting en parallèle, par exemple, ici, je parle du, du reporting manuel et du, du, du reporting basé sur les, les données agrégées. Vous devez, n'est-ce pas, comparer les différentes instances. Et, et, et puis… J'ai déjà parlé de ça. C'est la problématique de vous assurer que, vous, que vos configurations sont synchronisées. C'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Et pour le moment, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas vraiment de liste incorporée dans DHS2. Vous devez alors avoir des outils en dehors de DHS2 pour faire la migration. Vous devez configurer cela, maintenir et mettre à jour en plus de DHS2. Et il pourrait y avoir des changements au niveau de DHS2 que vous devez prendre en compte. Et il y aura des améliorations dans les prochaines versions. Et il faudra vous mettre à jour. Maintenant, parlons des packages de métadonnées. Vous en avez déjà entendu parler. Nous sommes entrés train d'essayer d'inclure la la cartographie dans les données, agrégées dans les données et du tracker, par, par, par exemple, les packages TB. Nous avons déjà, nous avons déjà quelques outils qu'on utilise dans ce sens. Je vais donner la parole à Claude qui va vous en dire. Plus par rapport à cet outil, Tracker to Aggregate. C'est un outil qui a été développé par l'équipe d'interopérabilité. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Super. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Claude, et je suis un ingénieur informatique qui a contribué à, à la création de cet outil. C'est ISP qui a déjà, qui a commencé le travail sur ça. Et donc, c'est un outil qu'on appelle les TTA. Donc, Tracker, à, de tracker à agréger. c'est un outil que nous utilisons pour récupérer les indicateurs de programme à partir de DHST et, et nous, les envoyons, nous les renvoyons comme des valeurs d'ensemble de données. Donc, il faut avoir Java et une machine que vous allez utiliser pour exécuter l'application. Vous voyez cette icône de, de l'heure. C'est pour dire que c'est vraiment un travail et, et qui prend du temps. L'une des raisons que vous aimez utiliser cet outil, c'est pour éviter... Et, euh, je veux savoir les personnes qui ont déjà vu ce genre d'image pour éviter les problèmes et les utilisateurs mécontents et probablement euh, un serveur dhs HS2 qui est surchargé, ce qui pourrait avoir un impact sur d'autres opérations. On doit, n'est-ce pas, éviter euh, un certain nombre de problèmes the hs2 configuration steps uh, as all have said um, the meta some metadata packages um, have these steps already configured uh, i tried to come up with a clever je parle de quelques packages qui ont déjà pris en compte uh, uh, ceci donc uh, on a essayé d'abréger ceci pour que ce soit facile à mémoriser pour tout un chacun on va euh, essayer de créer un attribut PI, ensuite de créer euh, des éléments de données agrégées pour les indicateurs de programmes, et également essayer euh, de mettre en place les programmes euh, qu'il faut pour les données agrégées créées à l'étape précédente avant de pouvoir assigner les indicateurs de programmes pour les groupes de d'indicateurs de programme. Donc, euh, voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, euh, étape 1, 2, 3. Voilà un peu euh, comment ça se passe. Maintenant, euh, on va essayer de parcourir chaque étape. Euh, je sais que euh, euh, c'est un peu tard le soir et la concentration n'est pas à son paroxysme pour la première étape, créer un attribut pour l'indicateur progr de programme, vous entrez dans la partie maintenance de DHCS2, vous cliquez sur Attribute ou Attribut, et ensuite, voilà, vous entrez euh, les informations, vous faites crée créer euh, un attribut API et vous continuez. J'espère que euh, nous sommes tous euh, familiarisés avec euh, l'écran ici, euh, donc, c'est très simple. On a euh, cela pour euh, la diapo suivante. Après avoir fini la première étape, il faut maintenant créer des éléments de données agrégées. Donc, ceci, euh, ce, ces éléments-là seront utilisés plus tard dans l'indicateur de programme. Et dans ce cas, on crée euh, un élément de données agrégées qu'on appelle CVC, barre de 8, EIR, barre de 8, AGG, barre de 8, PPL, barre de 8, AST, barre de 8, DOSE. Il faut garder ce code à l'esprit parce que ce sera utilisé à la prochaine étape. Donc, le type est agrégé et euh, j'espère que euh, on est quand même en train de suivre parce que la plupart des éléments euh, de, du tracker sont agrégés. Merci. Euh, la prochaine étape, il faut pouvoir cartographier les indicateurs du programme pour, pour que ça devienne des euh, éléments de données agrégées. Vous voyez ici, on répète encore le même code dont je vous ai parlé, j'ai attiré votre attention là-dessus. Euh, le code ici en bas, voilà, ça vient de, de cette deuxième diapo, c'est revenu sur la troisième diapo également. Et la dernière étape, la configuration dans DHS2, c'est pour assigner les indicateurs de programme au groupe. Il peut y avoir un nouveau groupe que vous avez créé ou un groupe qui existe déjà. Vous allez voir comment on essaie de référencer les indicateurs de, les, les identifiants, pardon, de groupe. Donc, je vais essayer de répéter les étapes parce que je pense que cela est présenté dans les packages déjà. mais Je vais me répéter un peu. Permettez-moi d'entrer dans les spécificités maintenant uh, sur uh, la partie uh, logistique. Vous partez sur la page uh, guitare de DAGS2, vous cliquez, uh, vous tapez uh, et puis vous cliquez sur la première chose qui vient vous partez sur la page et vous cliquez euh, le jar vous, vous téléchargez le jar donc vous pouvez voir euh, qu'il euh, y a la flèche qui montre exactement ce sur quoi il faut cliquer Maintenant, une fois que vous avez téléchargé cela, vous êtes sûr que Java est installé dans votre ordinateur où vous allez le lancer. Vous pouvez euh, le lancer de cette manière. Il faut prêter très attention à ce qui est affiché à l'écran. Maintenant, euh, j'espère que chacun peut bien voir les paramètres qui sont à l'écran. Ce n'est pas très compliqué, c'est assez large. Donc voilà le nombre de paramètres pour pouvoir quitter euh, des données euh, vers le tracker agrégé. Donc nous avons le API web de DHS2. Nous avons le nom d'utilisateur et son mot de passe. Ensuite. Euh, probablement, cela va te changer en une sorte de token API dans la prochaine version, parce que dans la prochaine version, parce que euh, c'était ça la recommandation euh, pour pouvoir pour que les gens puissent s'identifier avant d'entrer dans des Donc euh, maintenant, vous voyez euh, l'indicateur de programme au niveau de org unit euh, ici en particulier, euh, le Tracker to Aggregate va faire l'exportation et dans ce cas précis, nous sommes en train d'extraire de, les indicateurs de programme au troisième niveau de l'unité d'organisation. Et la même chose s'applique pour les périodes. Pour quelle période est-ce qu'on va faire l'exportation? Ici, on voit des périodes. Qui qu'ils sont affichés mais ça peut être absolu ou limité c'est à vous de décider et ensuite il y a maintenant l'identifiant des programmes de groupe qui a en bas donc ici c'est tous les indicateurs de programmes dans ce groupe et donc ce sera extrait aussi ce sera exporté voilà comment est-ce que cela marche Maintenant, euh, il y a des paramètres optionnels. Optionnel. Euh, ça, c'est un, un job. Il faut garder ceci en tête. Je crois que euh, vous pouvez bien apprécier ce qui est affiché, mais il y a un site web où on peut traduire le temps en en expression crône. Également, on peut euh, lancer de manière manuelle le job ou le travail. Vous pouvez entrer l'application dans le HTTP, dans le navigateur web, et également, vous pouvez euh, spécifier l'adresse euh, du job, s'il vous plaît, il ne faut pas exposer euh, cette application au monde entier. Il faut que ça se fasse euh, dans un HTTP sécurisé. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a des choses, des choses inattendues qui peuvent se produire, comme des gens qui vont à chaque fois relancer la même activité encore et encore. Maintenant... Ce travail peut prendre beaucoup de temps, mais on l'a fait exprès pour éviter que le serveur ne soit pas euh, surchargé ou que le serveur ne soit pas détruit. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir accomplir cette tâche. Ça dépend du nombre d'entités que vous entrez et des expressions PI euh, que vous avez et le nombre de périodes que vous avez également de même que les unités d'organisation. Également, pour avoir alors un bon temps, on a mis des paramètres qui permettent de réduire euh, les, la communication euh, qu'il y a du euh, tracker au vers l'agrégat. Et nous avons trouvé comment réduire un peu le temps. Vous voyez un exemple euh, de comment on utilise un seul, une, une seule unité organisationnelle où on essaie d'extraire chaque API pour chaque unité d'organisation. Et à chaque fois, nous faisons euh, des exportations des indicateurs de programme pour les unités d'organisation à chaque fois. Donc, euh, vous pouvez le faire autant que vous se peut mais s'il vous plaît, euh, vous pouvez détruire le serveur si vous, euh, si vous répétez l'action encore et encore sans s'assurer que chaque activité est menée à son terme. Donc, il faut attendre que l'activité se termine avant de lancer une autre. Maintenant, pour ce qui est des périodes. J'ai oublié un peu ce dont on parle à la diapo. Euh, Permettez-moi de réfléchir un peu. Pour ce qui est de la période, c'est là par défaut. Ça va extraire des API à chaque fois et ça va envoyer des messages, des requêtes à chaque fois. Si vous laissez ce qui est là par défaut, ça va agréger les demandes ou les requêtes en une seule requête pour également réduire la période. Également, vous pouvez l'utiliser pour réduire le temps d'exécution. Je vous dis encore de faire très attention. Il faut éviter de surcharger le serveur pour que le chargeur ne puisse pas cracher. Il y a d'autres paramètres encore, mais je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas qu'on puisse somnoler devant la présentation. Donc je peux vous dire que quand on part dans le DHIS2, on peut voir ce que j'expliquais. Donc, avec l'application à côté, on peut mieux comprendre en détail ce dont je viens de parler. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Alors, il y a une seule diapo qui reste. Elle concerne la feuille de route pour euh, comment euh, faire ceci dans le DHIS2. Donc la fonctionnalité backend pour euh, faire le transfert tracker euh, vers l'agrégat, euh, c'est prévu pour euh, la version 2.39. Donc c'est une fonctionnalité backend. Lorsqu'il y aura les UI, euh, on va confirmer cela. Le plan ici, c'est la configuration de cette cartographies pour faire le tracker to aggregate pour qu'on puisse importer et exporter les métadonnées dans DSJS2. C'est pour permettre que nous ayons des éléments euh, qui sont autonomes. Donc, les avantages, c'est que euh, ça s'exécute de manière interne et pour que ce soit encore plus performant, ça ne passe pas par les API euh, du web. Donc, également, euh, ça fait en sorte qu'on peut euh, prévoir les tracker to aggregate dans le DHS2 pour ce qui est des activités ou des jobs. Et également, euh, ça nous permet de pouvoir euh, exécuter plusieurs activités de manière parallèle pour euh, une meilleure performance. Euh, C'est fait avec cette fonctionnalité du DHS2. Également, euh, nous avons prévu des. Des, des, des, des possibilités pour l'autopartitionnage des indicateurs de programme pour utiliser moins de mémoire. Donc, comme je disais, pour les questions d'authentification, il faut éviter que ce ne soit pas fait en dehors de DSGSE. Donc, cette fonctionnalité euh, nous permet de le faire dans une instance comme dans une autre, alors ça signifie qu'il faut désormais des mots de passe pour pouvoir y avoir accès. Voici un peu le plan. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que vous venez de suivre si vous êtes toujours vivant avec nous? Bon, en réalité, nous aussi, on fait un truc assez similaire. Et la dernière fois que j'ai demandé, il n'y avait pas de soutien pour les attributs. Donc, est-ce que maintenant ce serait est disponible dans le nouvel outil dont vous avez parlé? Justement, on devait faire l'implémentation cette semaine, mais ce sera probablement l'année la semaine prochaine pour l'implémentation. Merci. Merci. Je comprends euh, le bénéfice de pouvoir combiner les trackers avec les données agrégées, mais la question c'est de demander euh, le bénéfice pour ce qui est de l'amélioration de l'efficacité du tableau de bord. Je pense que ce que vous dites est très pertinent. Si vous avez un tracker large qui n'est pas... Il ne prend pas en compte les données agrégées je pense que ça va pas vous aider parce que quand on essaie de rendre les données euh, agrégées d'abord dans le, euh, ça vous aide pour ce qui est du tracker plus tard le micro de l'orateur s'il vous plaît yeah. Yeah. Euh, nous avons dit que l'exécution est, est unique, on n'a pas besoin de repartir à chaque fois dans l'API et puis euh, les tableaux de bord c'est une diapo que j'aurais dû ajouter, mais dans euh, le tableau de bord, vous lancez les éléments euh, des, de données au lieu de le faire via les API. Donc on parle du tracker vers euh, l'agrégat, c'est-à-dire que euh, vous exécutez euh, le programme une fois pour euh, les éléments de données et les API. Et puis, euh, on utilise les données dans les analyses. Donc, je crois que vous avez parlé également des éléments de données agrégées. Mais nous, nous, nous faisons face au combo de catégories. Donc, je sais pas comment ça se passe. Oui, je vais dire que c'est dans les indicateurs du programme. C'est euh, l'un des attributs pour euh, les programmes, l'attribut des programmes, c'est-à-dire ça prend en compte les combos pour pouvoir les exporter. Et également, ça fait partie des indicateurs du programme. Maintenant, les attributs euh, défendent les éléments Dé Définissent les éléments de, de données et nous, nous réussissons à, à, à en tirer le meilleur. Une autre question en ligne qui euh, nous demande comment est-ce que si on peut parler plus de Apache Camel. Bon, pour ce qui est de CAMEL, euh, on peut l'utiliser pour euh, améliorer la performance des opérations en parallèle, c'est-à-dire qu'on peut diviser les opérations dans CAMEL et ça euh, exécute les opérations de manière parallèle au lieu de faire lancer les opérations de manière séquentielle. Donc euh, voilà ce que je peux dire concernant euh, l'utilisation de Camel. Il y a une autre euh, une personne qui demande de mettre la diapo sur Sked. Donc voilà, oui, ce sera fait. Rocket okay, so, est utilisé à plusieurs, dans plusieurs endroits, ce n'est pas nouveau, mais on a plusieurs solutions. Donc, vous nous avez démontré une solution, mais ça signifie qu'on exécute cela en arrière-plan avant de lancer cela. On ne demande pas que les attributs créent la cartographie, donc on utilise un prédicteur pour faire la cartographie, parce qu'avec les prédicteurs, on peut déterminer euh, les données et, et qui doivent être prises en compte, de même que les différents combos. Donc, on utilise cela pour la cartographie, et maintenant, des services externes, on essaie euh, de mettre les données ensemble. Donc, ce que je voulais savoir, euh, c'est que euh, qu'en est-il des prédicteurs et des performances, selon vous? Ce qui est sûr, je pense que quand on prend compte la cartographie, ce serait une bonne solution, quand même. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est très possible d'utiliser les prédicteurs pour pouvoir diviser et définir les indicateurs de programme et spécifier les éléments de données. Et la raison pour laquelle on évite de faire les choses à l'extérieur, c'est que la performance n'était pas comme nous l'espérons. Dans les versions, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'amélioration. Je crois maintenant que euh, peut créer les prédicteurs, donc je pense pas que ce serait euh, de, de, de l'effort vain. Euh, enfin, euh, je devais parler de, de la cartographie également, euh, qui aide à générer les indicateurs de programme lorsque euh, vous avez des désagrégations. Euh, ça vous permet d'éviter de répéter les expressions de d'indicateurs de programme encore et encore, et pit a euh, fait un travail là-dessus qui est disponible pour éviter que vous puissiez répéter de manière manuelle l'exécution des indicateurs de programme. Euh, comme vous dites que on peut euh, retrouver sur la plateforme, je voulais quand même demander qu'en est-il de la création des groupes de programmes euh, pour euh, l'importation et l'exportation des données Je, je pense que c'est très possible quand même. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question non, je crois que nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette session. Je vous en remercie.